Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous êtes sur Trace Radio. Accusé, levez-vous, c'est maintenant l'accusé d'aujourd'hui, c'est observateur. Euh, Madame la greffière, oui. on fait un résumé ou on fait une carte d'identité Carte d'identité. Carte d'identité. Oui. D'accord. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors nom et prénom à l'état civil s'il vous plaît Il m'appelle euh, et... Kwaku. On m'a dit nom et prénom Non et prénom s'il vous plaît euh, Oui mon nom c'est Kwaku <coughs> Et mon prénom c'est Séraphin. Kwaku Séraphin. Oui Lieu de naissance oui. Je suis né à Paris Vous êtes né à Paris Oui D'accord Lieu d'habitation J'habite à Boaké D'accord Boaké c'est grand vous pouvez préciser la commune. sur oui, euh, Milena, Paris. Bolikro. Bolikro. Mmh. Vous réglerez après, euh, Monsieur le Procureur, euh, mmh. ce qui est vrai ou non. Euh, profession, s'il vous plaît. Une guitare. Comment? Beau guitare, une fait comédie. Comédie. Y, voilà, une comédie quand beau guitare, une fait guitare, je fait drumon tout. Dromou, c'est hein. quoi, Dromou Précisez, monsieur, il y a des auditeurs qui ne comprennent pas ce que vous comme, dites. Comme... Vous pouvez vous exprimer en français de... J'ai des bruits, des bruits un peu. Il faut parler français. Parler français, c'est sérieux. Dromou, Dromou. Dromou, c'est quoi Le guitare traditionnel. Bon, pour un Parisien, <rire> pour quelqu'un qui est né à Paris, à Paris. Non, ouais, bah, euh, bah, votre français est, est à approximatif. On va mm -hmm. nous prouver ça tout de suite. D'accord, situation maritale oh en de chercher ma deuxième femme dans Vous le cherchez micro. une deuxième non. épouse Oui, yes. je suis en train de chercher ma deuxième femme D'accord, donc vous êtes déjà marié Non Comment ça, non C'est quand <rire> je serai Quand je serai je serai marié à... Monsieur, ah. parlez dans le micro Et Les gens nous écoutent Quand je serai marié à des femmes Pour mmh. marié. Là, là, vous allez considérer que vous êtes marié mmh. D'accord, okay. Ce sera tout pour moi monsieur le, pro... euh, monsieur Merci. le juge pardon. Merci, Merci. Euh, J'en monsieur... profite pour rappeler à nos auditeurs Qu'ils pourront appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 Pour accuser ou défendre euh, observateur Voilà, et vous pouvez aussi nous suivre Sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire Très bien euh, Monsieur l'accusé oui, ben, Lévez la lui... main droite. Jurez de dire la, la vérité, rien que la vérité. Ah non mais la fille a En français, c'est vous. Je ne vous fais pas confiance. Je ne sais pas si que je vais dire la vérité. Vous jurez de dire la vérité ou bien vous ne jurez pas de dire la vérité. Je lève la main droite. Oui. Ça fait déjà moitié. Mais comme on croit la fiaboui, je ne sais pas si je vais dire la vérité. Bien. Bah, dis le juge. Beaucoup. dis je le juge. D'accord. Euh, euh, merci. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Quels sont les chefs d'accusation Alors, il trois chefs d'accusation, mais... Vous me permettez de faire quelques observations, monsieur le juge. Il n'y a pas de problème. Euh, monsieur Florent Amani. Quoi Il s'agit là d'un procès en bonne et due forme. Ah, donc il a nous donné ne un sommes pas, Nous ne sommes pas à une, euh, un spectacle de comédie. C'est vrai. Vous êtes humoriste, mais là, vous êtes appelé à la barre pour défendre, votre, pour donner votre avis sur certains faits qui vous sont incombés. On veut qu'en fait, dans ce procès, il y ait quand même... Du sérieux. Pas du, euh, du sérieux, mais aussi de l'honnêteté vis-à-vis des personnes qui prennent leur temps à nous suivre. C'est très important. Parce que les réponses qu'il a données lors de la carte d'identité me laissent croire que l'intention n'est pas celle dans l'esprit du procès. Je voulais que ça soit le cas, monsieur le juge. D'accord. Ceci dit, nous avons retenu trois chefs d'accusation. Oui. Monsieur. Euh, Qui êtes-vous, monsieur? monsieur On l'entend pas. Oui, j'ai coupé le micro d'abord. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Objection. Monsieur l'avocat. Le procès n'a pas encore commencé. D'accord. Donc il n'y a pas d'objection. Merci de préciser. Donc, vous restez tranquille et vous écoutez. Objection le à quoi? Merci voilà. votre honneur. Il n'y a pas lieu d'une objection ici. Donc ce n'est pas la peine de lancer des objections n'importe comment. Merci, votre honneur. Voilà. Merci, Monsieur le juge. On y va. Alors, le premier chef d'accusation, on va parler de, de la France. Vous vous connaissez que. Ce monsieur que vous voyez, monsieur le juge, oui. a eu la grâce d'avoir été révélé au monde entier grâce à une vidéo avec une souris. Il va en France et cale là-bas. Le gentil Kwaku, notre baoulé, fier de ses origines, il s'est transformé en un véritable clasheur à telle enseigne qu'il euh, a eu des embrouilles avec beaucoup de personnes, que ce soit en France ou même ici en Côte d'Ivoire. On va en parler dans cette émission. Mais je souhaite, monsieur le juge, que nous allions étape par étape. D'accord. Euh, monsieur Kwaku, quand vous arrivez en France, j'avais l'impression qu'apparemment, cela vous a tellement surpris que vous avez un peu perdu la boussole. Vous avez eu beaucoup de clashs il a été dit qu'il y a un fan de Carisse qui vous a agressé. Pour situer un peu le contexte, vous vous étiez rapproché du, du rap, du game rap français, parce qu'à Abidjan, ici, vous vous aviez avec l'EFA, et vous, vous avez été invité dans le clip Mustapha Jefferson de Niska, et vous avez surtout choisi entre le clash Carisse et Bouba, ce qui vous a coûté cher. Monsieur le juge, euh, Monsieur Kouakou a dans une vidéo qui circulait sur Internet en mars 2017 Était humilié par un homme, apparemment fan de Caris, allant même jusqu'à l'enfermer dans les toilettes. Et les internautes indiquent même qu'il aurait reçu une gifle. Même si a aucune image ne l'atteste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu que, comment vous, vous retrouvez dans ces, dans ces sales affaires? Je, je pose la question à l'accusé, pas, pas à l'avocat. Pendant que c'est l'avocat Le... qui, qui voudrait bien prendre la parole, votre honneur mais je permets déjà que l'accusé déjà puisse répondre à mon interrogatoire avant que si vous avez quelque chose à dire vous pouvez rajouter c'est comme ça que ça se passe si vous avez des observations à faire par rapport à la question c'est autre chose mais la question a été posée à l'accusé vous pouvez répondre vous n'étiez pas là bas quand enfermé dans les toilettes Nafia besou Nafia besou Nafia besou francis donc moi tu vois dit que je suis arrivé en France. Oh, Mon client suis... est né en France. Et... Il est né est en déjà... France Où ça Oui. Je suis né en France. Oui. Vous voulez que je vous précise le quartier ou encore ou la oui, commune oui, en France Oui, oui, oui. Où ça où est Il est né en France où Ça ne fait pas partie du pays. Il faut souligner. Vous, ah, que... vous savez parler français Bien, c'est les deux, je souviens. Bon, donc, répondez à ma question cette histoire avec Aris, Comment vous vous retrouvez dans, dans ces histoires de clash euh, dans, le, dans le, le, le, le rap français Quoi que quand on tape quelqu'un, il, il n'a plus la mémoire. Votre euh, vous me permettez S'il vous plaît, euh, monsieur oui. l'avocat, quand on pose une question à l'accusé, oui. qu il faut qu'il éclaire le gens. D'accord. Voilà. Parce que. Bien pris, monsieur. Oui, L'information que vous allez donner, c'est la bien. même information qu'il va nous donner. Voilà. Mais les, les faits. Les faits ne sont pas fondés. C'est dont il parle. Je veux bien pouvoir répondre, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je vous ai expliqué, on dit qu'il y a un fan de Caris qui vous a giflé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Mais qui s'appelle Quasi là Caris, Caris. on n'a pas. Hein, ah, pas dit Kwasi. Ah, oui, on entend Kwasi, Kwasi. Non, on dit Carice. ok. Bon. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Vous tous... n'avez jamais reçu de paire, de, je... une paire de gifles C'est du n'importe quoi. Si on des moins je jamais été agressé, j'ai jamais été parlé à truc, je ne suis pas quitté ici pour partir là-bas, c'est de là-bas que je suis venu en Côte d'Ivoire. Franchement, enfin, si il, il est explicite, je, je communique, s'il si n'est pas explicite, je sais pas de quoi. Mais j'ai clairement défini le cadre de cette question. Je vous ai expliqué en fait ce qui s'est passé. On a le repère euh, euh, temporel, on parle de mars 2017. Toi-même, tu dis qu'il n'y a pas vidéo. Il n'y a pas vidéo, donc il ne sait pas. Non mais, mais c'est pour ça qu'on vous demande, est-ce que c'est est, est vrai ou c'est faux Monsieur l'accusé, il y a eu une rumeur. C'est à vous de nous éclairer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux Il ne pas. Monsieur le juge, vous me permettez, le mercredi 31 janvier 2018, une vidéo circule dans laquelle on voit le snapchatter Noah Lunzi qui a fait une descente. Monsieur Kouakou, avec deux de ses amis et Vous vous étiez rendez -vous, donné rendez-vous Afin de vous expliquer en face à face Mais c'est finalement terminé en bagarre Et il vous a correctement frappé Selon les vidéos dévoilées sur Twitter Vous aviez la bouche en sang Vous n'avez pas force Vous vous demandez face à face Donc euh, c'est comme là C'est toujours des propos mensongers C'est pas mensonger, ce sont des vidéos Qui circulent bien sur internet C'est des propos mensongers non, je n'ai pas été frappé, mais mm -hmm. agressé les J'ai mm -hmm. été agressé. Devant votre maison, on vous a agressé Oui. C'est vous qui avez donné les face-à-face -face avec Noah. C'est vous qui avez accepté Ah, j'ai été agressé. Si tu dis agressé... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé C'est ce qu'on vous demande. On n'a mm -hmm. pas demandé de venir... J'ai été agressé. Parce que ce que nous, ce que nous on sait, c'est qu'il y a eu un face-à-face -face demandé et euh, ça s'est transformé en bagarre. Et là, vous nous dites, vous êtes, vous, vous êtes fait agresser mmh. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer Non, c'est des bandits de Paris qui m'ont agressé. Il n'y a pas eu de... Noah, c'est un bandit de Paris Je ne sais pas ce qui Noah. Mais c'est lui qui, qui était dans la vidéo. J'ai été de vous. agressé. Vous êtes parti chanter après et que j'ai rien lâché, j'ai rien lâché. Est-ce que vous étiez en train de rentrer chez vous Est-ce qu'ils euh, vous ont accosté Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, un peu plus de détails Bon, j'ai... Je m'attends à ce que Benyannik pas me soutenu un peu dans mes moments très douloureux, mais on dirait que... Non, non, non, non, non. en fait, on veut savoir... Mais on vous a soutenu On veut savoir réellement ce qui s'est passé, parce que nous, on n'a pas la vraie version. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un face-à-face, et que le face-à-face s'est -face transformé en bagarre. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est une nouvelle information. J'ai été agressé par... Nous, on ne savait pas ça. C'est une agression, une agression... J'ai été agressé. Vous avez porté plainte Ça, on ne savait pas. Oui, j'ai porté plainte. Et l'affaire où Ça, ça s'est fini comment Après, j'ai annulé la plainte. J'ai annulé la plainte. Pourquoi il y, a, il y a eu un arrangement à la Il y, y a eu un, un arrangement. du vin, vin, Il a donné une bouteille de vin. Il a donné une bouteille de vin. Ah oui, donc, donc ils ça. Vous, vous, vous, vous, quand vous donnez une bouteille de vin, c'est fini Vous oubliez tout C'est sage de, de la part de l'agresseur... De s'excuser, tout en se Une enseigner. bouteille de vin pour remplacer le sang versé. Ça, c'est les baoulé, sage, On est sage, on n'est pas des fous comme vous. Comme nous, c'est-à-dire Et... Mesurez vos propos, monsieur. Sinon, ce pagne vous a attrapé. On va prendre ça pour rouler autour de, de votre cou ici dans ce tribunal. Mais monsieur, jusqu'à ce que ça veut dit ça Oui, non mais calmez-vous, monsieur le procureur. En fait, euh, moi, moi, je voudrais savoir. Franchement, c'est important parce qu'on n'avait pas cette information... Comment est-ce que vous, avez, vous vous êtes fait agresser? J'ai été agressé parce que j'étais avec la copine du bandit. Je sortais avec la copine du bandit. Ok. Donc, et ils sont venus pour, pour, bon, pour un règlement de compte. Il n'a pas apprécié que ouais. sa copine soit il, avec. Il ne savait pas que son copain aussi était bandit. Ok. Donc, et ils m'ont agressé. Je rentrais dans mon bâtiment puisque. Il a regardé dans le téléphone de la fille, il a vu que j'ai envoyé mon adresse à sa copine. Ils sont venus m'agresser. Sinon, je n'ai pas été bastonné nulle part. D'accord. Et, et, et par rapport au clash avec Saga Love Non, si, mais... Vous le connaissez, Saga Love. Vous étiez dans son direct, vous avez échangé... Euh, à propos de... Il y avait une polémique sur le racisme en France. Vous avez échangé si par a, la suite. Monsieur Aurakafouémo. Monsieur êtes... Aurakafouémo. Si Ça veut dire quoi Et Mon client dit qu'il ne la connaît pas. Il ne connaît pas qui Monsieur Mayer. Mais... Non, mais toutes les affaires euh, auxquelles ou à laquelle vous êtes lié, euh, on a l'impression que vous faites la, la, gueule de bois, vous, euh, la langue de bois, vous n'assumez pas en fait. Monsieur Mayer. J'ai oublié. Vous avez oublié mm -hmm. J'ai oublié. Qu'est-ce que vous ah. faites dans ce tribunal, alors, monsieur le juge C'est vous qui avez dit Parce que vous êtes venu là. vous défendre, on vous pose des questions, vous dites, vous avez oublié. Mm -hmm. Ce n'est pas sérieux, ça. Mm -hmm. Monsieur observateur, yeah. ce n'est pas sérieux. Monsieur le juge, je souhaite euh, qu'on suspende l'audience, si vous permettez, monsieur, qu'on fasse une pause. Une pause Oui, monsieur le juge. Et, et on revient Oui, monsieur le juge. D'accord, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, vous suivez, accusez-levez-vous. Et euh, on revient juste après la pub. Voilà. Un artiste pour produit. Voilà. Je suis tombé sur le banc et je me suis accroché. Du deux, deux, en en un, de les deux, deux en un, quoi, c'est ça Voilà. Tout... Arafat, même de son vivant, oui. il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter.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 Moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dégringue. Abusez, levez-vous. C'est son péché mignon. Ouais, laisser sa C'était pour emblayer les choses. Mais vous, vous êtes son péché son... ah, Oui, ah, je, ah, suis je suis son péché ah, mignon. Bon, ah, oui. ah, ah bon Ah bon Alors, allons comprendre tout ah, maintenant. Je comprends les autres 500 000 non, non, alors. En fait, j'étais, j'étais. <rire> tu vois, non alors, Tu vois, Sony, <rire> dans la vie, <rire> de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo, beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine.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 ça veut rien dire en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a qu'une seule lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc s'il y a un adulte qui s'en est après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas...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 Il dit, quand j'ai dit ça, franchement... Accusé, levez-vous sur Trace FM. Bien. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Trace Radio et vous accusez. Vous, vous écoutez en ce moment Accusé, levez-vous, le procès en direct de Observateur, Monsieur le procureur, oui, monsieur, avant juste. de revenir à vous, mmh. on va faire le résumé de la première partie. Okay. Oui, qui va être assez rapide du coup. Euh, monsieur le procureur rappelait que nous avons connu euh, Observateur euh, grâce à une vidéo avec une souris. Et monsieur le procureur disait que du coup, c'est ce qu'il avait fait partir en France et qu'il avait calé en France. Il nous a fait savoir que pas du tout qu'il était né en France euh, et que du coup, c'est plutôt de la France qu'il est venu vers la Côte d'Ivoire. Euh, ensuite, Monsieur le Procureur lui a parlé de, de on va dire, d'une histoire où un fan de Caris l'aurait euh, humilié et enfermé dans des toilettes en mars 2017. Il nous a dit que il ne s'en rappelait pas. Concernant euh, la vidéo où on le voit euh, noah Lucie euh, le frapper, euh, il nous a dit qu'il ne connaissait pas cette personne dans un premier temps, que c'était des bandits de Paris qui l'avaient agressé, et ensuite finalement la mémoire lui est un petit peu revenue. Il nous a dit qu'il l'avait frappé parce qu'il sortait avec sa copine et qu'il avait porté plainte mais qu'il avait retiré sa plainte car il s'était excusé avec une bouteille de vin. Et concernant euh, son clash avec Sagalov, euh, il nous a juste dit qu'il ne le connaissait pas. Voilà, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rappeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Observateur et que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Merci, merci Madame la Griffière. Euh, monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. L'accusé est à vous. Merci. Alors euh, on va passer au deuxième chef d'accusation. On a certains S'il vous plaît. Euh, oui? On a un appel. Il y a okay, un avocat monsieur. qui oui, appelle. Oui. Allô? Oui, Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, monsieur on y va, ça va Comment vous appelez? moi <rire> ouais, c'est Monsieur, monsieur Kouamé Maître Kouamé, est-ce que c'est oui, pour non? accuser ou défendre? Ça vous défendre. D'accord, on vous écoute. Voilà. Bon, là, il est parti. Euh, lui, tirer. il pense, pense qu'en choisissant, t'es accusé de défendre cette... Oui, oui, oui. Il pense que c'est un choix il il, a, bah, il va défendre quoi d'abord, monsieur le juge On y va. Voilà, donc je parlais de, de, de certains dérapages aussi par rapport aux, aux Africains. Euh, en 2016, vous avez fait une vidéo dans laquelle vous affirmiez ceci. Observateur ben vous avez dit « Aucun de mes parents n'a été esclave, donc je m'en fous de l'esclavage ». Et cette vidéo vous a attiré la foudre et la colère de plusieurs internautes. Vous avez par, vous êtes par la suite euh, excusé de, de, de, de, de ces paroles-là. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, euh, vous regrettez vraiment d'avoir dit ça Avant de répondre, on va prendre un appel. Allô Oui, allô Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pouvez vous pouvez couper votre poste radio, s'il vous plaît Couper oui, vous pouvez, oui, vous, pouvez vous éloigner de la radio, oui, oui c'est fait. D'accord, euh, le nom monsieur Allah, maître Allah pour accuser oui. ou défendre. Accuser, on vous écoute. Je voulais dire, observateur, si vous voulez pas répondre aux questions, pourquoi aller sur le plateau et se foutre de nous alors? Moi je l'aime bien, je suis abonné à toutes ces pages, mais s'il veut pas répondre à ces questions, il n'a rien à faire là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Euh, donc, donc euh, peut-être, il ben... y, y a ma question, peut-être qu'il va répondre à ma question par rapport à, à cette sortie sur l'Afrique et l'esclavage en Afrique. Ah. Non, Euh Mon client s'est trompé. Oui, oui allez-y. Euh, observateur, Adonis. si tu veux pas faire l'émission, tu nous dis clairement, on arrête. Ah, S'il mais, mais oui. te plaît. Ce n'est pas une émission de baoulé. Émission <rire> non, non, non, non, il faut qu'on soit. Bon voilà. Oh, si tu okay, ne hmm. si veux pas assumer hmm. les choses, tu dis et tu, tu, on arrête l'émission, on passe à autre chose. Gagnino voilà, c'est plus clair. Il oui, voilà. plus mais il faut parler en français Pourquoi pour que tout le monde comprenne, puisqu'on n'a pas tout le monde on qui comprend. comprend pas, donc, il faut parler en français. Ça serait quand même... vous vous êtes préparé oui, Préparé pour, oui. pour l'émission bah, on prépare bah, une émission professionnellement. On prépare une émission et on pose des questions. Moi, oui, moi oui. également, je me prépare dans mon intérêt. Ah non Oui, mais le but c'est justement de vous de, de répondre par rapport questions. à votre intérêt. Je, voilà. je réponds Oui, mais, vois, attends, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Les baoulé, c'est une grande langue. Hein. Oui, mais voilà. après, on va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est ah, pas langue. nouvelle nouvelle soir. Tu vois, donc, euh, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette histoire en français, s'il te plaît Maintenant, si lui, il veut compléter en français, oui. C'est quoi, quoi l'histoire déjà euh, Par rapport à l'esclavage mmh. en Afrique, où Et tu as dit que euh, tu t'en foutais parce que aucun de tes parents, tes arrière-grands-parents, avait été esclave. Mmh. Je je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas mmh. Euh, alors, on va te rafraîchir la mémoire. Monsieur le juge, vous permettez oui, que je le puisse euh, peut-être jouer euh, encore une, le une partie de, de enfin, cet audio oui. oui, pendant que monsieur <rire> le procureur cherche euh, ses preuves, mm -hmm. euh, je vous rappelle que vous pouvez appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour accuser ou défendre, observateur et ébène. Voilà, je, je mets en audio. les gens qui n'aiment pas la France... Et ils veulent aussi empêcher les gens qui aiment la France de s'exprimer. Quand quelqu'un n'aime pas la France, ils ne veulent pas que tu te prononces, ils ne veulent pas que tu manifestes ton amour pour la France. Mais où oui, est votre problème Après ils disent « Oh, tu n'as pas vu l'esclavage que la France a fait en Afrique ?»« Mais je m'en fous de l'esclavage, frère !»« Aucun de mes parents n'a été esclave, aucun de mes parents n'a vécu l'esclavage. » Ceux qui ont fait l'esclavage, ils y sont tous moins à 1800. Les... Vous vous rappelez maintenant Peut-être qu'il était saoulé. Donc oui, c'est vous c'est vous, vous qui êtes en train de parler. Je ne me rappelle pas. Donc que là, que là, là moi, ça rafraîchit la mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que vous pensez Oui, de mais, ces mais vous propos avez écouté, mais qu'est-ce que vous pensez ah, de ces propos Oui, franchement, il n'y a, a rien de cohérent. Il hein n'y mm -hmm. mm -hmm. a pas rien de cohérent dans ce qui est dit. Je pense que si comme tu le dis, c'est moi, peut-être qu'il était saoulé. Donc, vous étiez saoulé. Peut-être si c'est moi j'étais étais saoulé, il a bu du vin. Mm -hmm. Et Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Donc, à chaque fois que vous vous êtes saoulé, vous buvez du vin, vous faites ce genre de déclarations sur les réseaux. Vous <rire> <rire> Bah, il y a On va je prendre veux. un appel. Allô Oui, allô Bonjour. Bonjour, c'est le maître à la Saint Ouattara Bamba. Hein? D'accord. mais nous vous écoutons. Si t'es <rire> pas complété, Bamba, ça <rire> <en rire> nous fait peur. Nous vous okay. nous écoutons. Euh, moi, j'appelle juste pour dire que. Euh, accuser euh, ou défendre C'est pour accuser, entre autres. Ok, on vous écoute. Surtout euh, pour dire qu'en fait, euh, qu'il nous prennent au sérieux, parce que nous, on l'aime bien, on est abonné à ta chaîne, on le suit, etc. Mais là, il est en train de, de faire quelque chose qui est en train de friser vers le ridicule parce que là, nous, nous sommes là pour juste l'écouter, pour juste l'entendre et pour savoir comment le défendre. Voilà, il y a des personnes qui nous insultent chaque jour à cause de lui parce qu'on prend position souvent toujours le défend Mais là, il est en train de se foutre de nous, en fait. Il n'a aucun respect pour ces internautes. Voilà, pour ses abonnés, pour ses internautes. Parce qu'il ne veut pas parler. Vous êtes un procès, vous devez respecter le juge, vous devez respecter le procureur, etc. Et en plus, le monde devait respecter l'audience parce qu'on veut voir clairement cette histoire. Donc, euh, voilà. Nous sommes là, nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de perdre notre temps. Et on ne travaille pas aujourd'hui, on se détend, on veut des choses, là, on camarade est gâté, là. Vous voyez ah, clairement bien que bien que le, procu mettre. le procureur lui pose des questions, mais il faut mettre. On va mettre encore. <rire> Vous pouvez couper le post-radio, s'il vous plaît. Nos oreilles. Le poste radio coupé complètement, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci. monsieur le ministre. Oui, le nom, s'il vous plaît. C'est Maître Bakounadi. Maître Bakounadi, on vous écoute. C'est pour accuser ou défendre C'est pour accuser, c'est pour accuser. Allez-y. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, maître. Alors en je ne sais pas, je ne sais pas comment je, je vais entamer. mais ça dit, quand Dieu te fait quand je te fais la grâce d'avoir, d'avoir quelque chose, moi d'avoir de la visibilité, euh, il faut, il faut, il faut, être honnête. Il était, il était, il était dans son artisan, je ne sais où, dans, dans, dans son produit là-bas. Par la faute de la nature, il se retrouvait en forme. Et aujourd'hui, il a, il a son petit pain, il est même venu récupérer sa papa, On le suit, hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est se permet de dire ce qu'il a envie de dire. Alors, il a même fait une vidéo, il a traité des gens d'esclaves. Lui, ses parents ont fait des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, tu as ton petit coup, tu as fait comporter comme ça. C'est un gros ingrat, frère. Un gros ingrat. Et quand ta bouche est dans tout, aujourd'hui, on a vu qu'il y a un plateau de, de, de, de radio respectable, respecté, on au pose des questions. De la Par contre, gardez le bon minute, ton s'il vous, vous plaît. Gardez le bon ton s'il vous plaît. Ouais. On peut comprendre. On peut comprendre. Attendez, t es t es, écoutez, t es. T es, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. On peut comprendre que vous soyez euh, déçus ou bien euh, mécontent de ce qui est en train de se passer, mais justement, il faut quand même, il faut quand même garder le bon ton quand vous vous adressez aux invités, s'il vous plaît. Justement, comme vous venez de le dire, vous êtes sur une radio sérieuse, donc. Restez politique. Merci. Mais son comportement, il a foutait de Voilà. S'il n'a rien à dire. Monsieur le juge, arrêtez l'émission. Il n'a pas rentré dans ce foyer. Voilà. Il aurait dû parler. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui en ont fait pour pouvoir le répondre. On se parle en français quand il va dans la Mauritanie. Qui parle dialecte là-bas. C'est ma participation. Il va répondre. Qu'est-ce que vous répondez à ça est que l'auditeur vient de dire mais Il n'est pas, pas bien élevé, n'est pas bien éduqué, donc je ne donnerai pas de réponse. D'accord. Okay, euh, euh, S'il vous plaît. mais moi Je vais rebondir sur ce que l'auditeur était en train de dire, puisqu'il y a pas, énormément faut, de faut, gens... Oui, oui mais il ne faudrait non, non. pas qu'on s'éloigne du procès. Non, on ne du que procès, mais il va, Je il pense répondre. que si on reste sur l'attitude de, de l'accusé, après, il, il, il veut, il répond, il ne répond pas, nous on va poser nos questions, les gens vont apprécier. Mais si on reste là-dessus... On va passer tout le temps du procès là-dessus. Je pense que c'est peut-être ce qu'ils veulent. Donc, ce que je, je propose ici, euh, c'est qu'on puisse avancer dans le procès. Voilà. Donc, on a eu la réponse. Il a dit que euh, pour l'esclavage, euh, certainement, il était un peu sous. C'est bien ça uh -huh. Voilà. Euh, en juillet 2022, vous avez écrit ceci sur votre page. Et ça, c'est un peu plus sérieux. Cette voiture a pris la fuite après avoir renversé ma fille au grand carrefour de Koumansi. Aidez-moi à la retrouver. C'est une publication que vous avez faite. Uh -huh. en mettant ici, les internautes, qui par compassion ou par solidarité, ont massivement partagé votre publication, uh -huh. moi-même procureur par ailleurs, pour, fina pour finalement vous entendre dire que c'était un buzz. Uh -huh. C'est quand même déplorable d'arriver là pour un, pour, le, pour un buzz. On a eu un compromis, puisque la voiture que j'ai mise sur les réseaux sociaux, c'est la voiture d'un homme important politique dans l'armée. Et j'avais raison, mais avec la photo affichée, je, je me suis mis en danger parce que je n'avais pas le droit, je devrais juste aller à la police. C'est un une histoire réelle C'était une histoire réelle, mais j'ai trouvé un compromis parce que je n'avais pas le droit de diffuser la plaque. La plaque Mais si, euh, je veux dire, la voiture a vraiment renversé votre enfant, mmh. vous êtes tout à fait dans les droits de diffuser la plaque puisque va... le, le chauffeur s'est plainte Parce qu'il est venu avec une plainte disant que en disant ça, les gens l'ont agressé, ils ont arrêté sa voiture, ils ont cassé sa voiture. Donc, euh, j'ai été arrêté, j'ai fait 48 heures. En garde à vue En garde à vue. Et j'ai trouvé un compromis. Je me suis excusé pour dire que c'était un buzz, mais tout le. C'était une histoire vraie, mais j'ai trouvé un compromis. Mais comment Eva, la petite, n'a pas eu de séquelles Je sais que si vous vouliez vraiment ces nouvelles, vous ne m'aurez pas insulté. une' ils m'ont insulté, non, moi j'ai trouvé mais, ma solution. Mais vous comprenez que, oui. vos, vos, quand, quand vous venez dire à vos, à vos internautes uh -huh. que ma fille a été renversée, uh -huh. et eux, ils sont en colère parce que c'est inadmissible de renverser un enfant, uh -huh. parce que c'est pas vraiment pour vous, c'est vraiment pour la petite, et ils partagent, ils veulent qu'on retrouve cette personne, uh -huh. même les supposées personnes qui auraient caillassé la voiture, c'est dans tout cet intérêt. Et par la suite, vous venez dire non, c'était un buzz, et c'est pour faire la publicité d'une de, de, de, société qui fait de la location de voitures pour les gens, c'est un foutage de gueule. Et ils sont énervés. Tout ce qu'ils vont dire par ailleurs, c'est la même chose qu'ils ont dit sous votre publication quand vous annonciez que la petite avait été renversée J'ai trouvé, trouvé un compromis pour me tirer d'affaires parce que j'ai été arrêté pour avoir publié l'identité de la voiture qui appartient à quelqu'un d'important. Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi, lorsque euh, vous, vous êtes assez, euh, je vais dire, sur les réseaux sociaux, vous publier presque votre actualité du jour. Mm -hmm. Pourquoi ne pas avoir eu la sincérité de dire à vos internautes que c'est une histoire... C'est un compromis, c'est un contrat qu'on respecte jusqu'à la fin. C'est un compromis. Donc, vous... Ah c'est compromis, boy. Oui, compromis. Voilà. Hein. Ah, vous comprenez français maintenant C'est un compromis à trouver Ah, ah d'accord. Mm -hmm. D'accord. Donc c'était une histoire réelle. C'est ah, un oui. histoire. Ah, J'ai trouvé un compromis. On va, on, va, on va prendre un appel. Allô Oui, allô Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Euh, le nom s'il vous plaît. Jean-Noël Quadio. Maître Jean-Noël, pour accuser ou défendre euh, Je veux accuser. On vous écoute. Okay. Voilà. On vous écoute. D'accord. Euh, déjà, c'est la question euh, pour observateur. Une oh. fois, il a eu à eu des, avoir des altercations. Avec euh, un trader du nom de Siak Banou. Ah, je je voudrais savoir, qu'est-ce qui a poussé Observateur à insulter sur le trader Voilà. Il s'appelle comment Siak Banou. Vous connaissez Siak Banou Oui. Boua a mis 5 millions d'euros. Mon Ils m'ont volé. Ils m'ont volé. Et est-ce mis 7 millions Non, 7 000 euros. 5 millions de CFA. Ah, il vous ont 7 millions. Mmh. Ce trader-là. Trader, Mbetia, vieux fouet, Comment ouais, ça s'est passé euh, pour, pour, pour attends, dans, pour monsieur le que... Oui. Euh, observateur. Mmh. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, mmh. ce n'est pas une chaîne baoulée. Mmh. Donc, quand vous posez une question en français, vous répondez à. On sent que ton sang baoulé veut prendre le Métant, dessus. Essaye de non, faire un effort. Non, non, non. Là, a, je ne suis plus en train de m'amuser. Monsieur le, si, le juge vais fâcher Si vous ne voulez pas faire l'émission, moi j'arrête tout de suite. Je mets une musique et on, on va pas se foutre de nos auditeurs. C'est des responsables, c'est des gens qui prennent le temps. Quand vous avez répondu à la question de la voiture, ça vous a posé un problème On vous pose des questions, répondez. Respectez un peu les gens. Restez dans votre rôle de juge. Non non non, Restez ça n'a rien dans à voir. Non non non, c'est pas question vous de rôle. Vous êtes là pour me juger parce que je suis accusé. Donc mais vous êtes pas si là pour m'intimider. ne m'intimidez pas. pas, ne ah, m'intimidez pas. Vous posez pas. des questions, répondez. Je pense que voilà. je veux ne m'intimidez pas voilà. autant vous aussi vous avez vos objectifs. Ousmane n'a mes objectifs rien. Ntiako. Non non non non. Ntiako eh. Ntiaboua. OK. Tiwa veut bien singulerer. On va aller à musique. Non mais mais mais mais c'était quoi votre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 Il nous a dit tout ce qui s'est débrouillé dans la rue, comme il a pu, pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à bon, côté de moi lui. Moi, je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pas venu... Moi, je suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. -là.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 Amical. Oui. Vous doutez encore de lui. Oui, je, je doute un peu. 113 millions, mm. c'est quand même énorme. En fait, le truc c'est que Monsieur le Procureur n'a aucun respect pour moi, en fait. Mm. T'as dit que Monsieur le Procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi votre... le juge qui vous pose la question okay. Qui êtes-vous Je suis.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 Madame la greffière. Oui, alors je vais faire un bref résumé de de ce qui s'est dit euh, juste après cette petite pause un peu euh, forcée, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, le procureur euh, parlait euh, à Observateur en lui disant qu'en 2016, il avait fait une vidéo où il disait qu'aucun de ses parents n'avait été excla, esclave, pardon. Donc il se foutait de l'esclavage. Il lui a demandé s'il regrettait. Euh, il a préféré nous répondre qu'il s'en rappelait pas et que si c'était lui qui était dans l'audio, puisque Monsieur le procureur a mis un, un audio. Euh, que si c'était lui, c'est peut-être qu'il était saoulé. Ensuite, monsieur le procureur est revenu sur une affaire de juillet 2022, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur la date. Euh, voilà où euh, observateur avait fait un poste où il disait que en postant une voiture en disant que cette voiture a pris la fuite après avoir renversé ma fille euh, donc tout le monde a partagé forcément euh, massivement euh, il nous a expliqué que euh, il avait eu un compromis avec euh, la, le conducteur de cette voiture puisque il s'agissait d'un homme important et que la personne en question avait porté plainte contre lui euh, en expliquant que comme il avait publié sa plaque euh, il avait été agressé donc il avait fait 48 heures de garde à vue à cause de ça euh, mais que finalement tout ceci n'était pas un buzz mais bien une histoire réelle euh, ensuite bon, bah, pour tous ceux qui ont suivi euh, l'émission depuis euh, depuis le début euh, voilà il y a absolument aucun problème avec les, les baoulés enfin cette cour n'a aucun problème avec les baoulés juste que euh, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'il se dit et malheureusement euh, observateur a fait le choix de de ne pas prendre l'émission réellement au sérieux en répondant plutôt en, en baoulé sans faire attention à ce que les auditeurs ont pu euh, faire comme remarque euh, voilà et ne s'est pas prêté au jeu de de l'émission on va dire euh, on va dire ça comme ça je pense donc il a préféré quitter le plateau, malheureusement euh, donc je ne sais pas euh, ce que monsieur le procureur et monsieur le juge ont euh, ajouté à ça on, mais, euh, on trouve ça quand même très dommage euh... Voilà, on, on va quand même dire que c'est vraiment dommage puisqu'on donne la possibilité à chacun de nos accusés de mmh. venir s'expliquer sur des choses qui ont été dites sur, eux, euh, sur, la, sur la toile et, et, et, et madame euh, euh, la greffière, ouais. moi je veux juste, euh, à, juste ajouter que on, on pas, C'est vrai, on est dans une cour virtuelle, mais toutefois, on reste dans un, dans un jeu. Tous les accusés que nous avons eus ici, ce pas des gens qu'on va condamner, qu'on va mettre en prison. Le but, ce n'est pas de venir salir l'image de quelqu'un. Parce dans que ce contraires. sont des affaires qui se sont passées sur les réseaux et aujourd'hui, on donne la possibilité à l'accuser, d'expliquer, d'étayer ou de mieux expliquer. Cette histoire avec sa fille, on l'aurait jamais su si on n'avait pas posé la question. Ça permet aux gens de bien comprendre. Et pour ceux peut-être qui ont eu à se fâcher, ils vont dire « oui, le gars, il était vraiment serré ». Mais il ne s'agit pas ici de venir tendre un piège à qui que ce soit. Parce qu'on est dans une émission, bien on va sûr. poser des questions qui s'appellent Accuser, levez-vous. Ce n'est pas une interview classique où on va venir parler de. de voilà. C'est toujours tout ce qui s'est passé et qui a attiré l'attention la, à polémique qu'on essaie de, de, de, de décortiquer bien ici. D'ailleurs, même, on va prendre une réaction. Voilà. Voilà. Allô Allô Allô Allô, Allô Bonjour, monsieur le juge. Hein vous pouvez couper il votre micro, s'il ouais. vous plaît. Mmh. Quand vous appelez, je vous en supplie, on vous en supplie, coupez la radio quand vous appelez, s'il vous plaît. Allô là Oui, oui ça... merci. Vous avez coupé Bonjour, oui, oui. Bonjour, monsieur le juge. Oui, bonjour, c'est quel nom, s'il vous plaît euh, Monsieur Sidibé. Maître Sidibé, on vous écoute. Oui. Bonjour à tout, bonjour à tout le monde là-bas aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que euh, le procureur est là, la greffière. Oui, là. oui. Mais euh, l'accusé est parti. il oui, a quitté la... le tribunal. Voilà, c'est pour cela que je vous appelais même. Mm -hmm. On prend notre temps pour vous écouter. Hein. Oui. Voilà, les gens sérieux là, il faut les inviter sur le plateau. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait ouais. Voilà, non, lui là, il n'est pas sérieux. D'accord. Vous trouvez qu'il c'est Voilà, est pas lui, c'est sincèrement, lui n'est pas sérieux. <rire> Juste histoire de, de rire deux secondes. Bah, truc, euh, oh, C'est un, un truc d'amusement. D'accord. a quitter le plateau Ça c'est n'est pas, pas joli à voir. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Juste pour rire, il y a Cédidie euh, qui nous dit qu'il arrive qu'il arrive pour terminer l'émission. <rire> ben, voilà. L'émission ah, est, est, est quasiment terminée, mais. Est déjà mais, terminé. mais je, par contre, je, on l'attend pour euh, une éventuelle émission. Ah bien sûr. Voilà, on on avec on va grand une autre plaisir. Réaction, oui. Allô Allô Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez s'il vous plaît. D'accord. Oui, oui, on vous écoute. En fait, je voulais juste. Vous n'avez pas coupé votre la... poste radio, monsieur. Vous avez coupé le poste de la machine au travail. Ah, ah d'accord. On y va. Ok. En fait, il faudrait que les invités qui viennent à trace ici sachent que on n'est pas là forcément à cause de... C'est parce que c'est à trace qu'on écoute l'émission. Donc, ce n'est pas de ses abonnés il s'est foutu. De... En fait, quelque question, c'est de la radio, mais il s'est foutu. Et non, on n'est pas là à cause de lui. En tout cas, j'ai n'ai pas aimé. D'accord. Il n'a à que savoir qu'il est un abonné de moins à partir de maintenant, aujourd'hui, ou est là-là. Dès qu'il coupe mon appel, il va me désabonner. Et puis, d'ailleurs, il a signalé son compte aussi même. Non, non, non, non. Non, non, non, non. non. moi, ce n'est pas trace qui me demande. C'est moi qui décide de faire oui, ça comme moi, ça. Oui, moi, moi je ne demande donc moi, je demande pas, donc il a, il a lancé un direct là maintenant, mais il a été raconté les bêtises là-bas. Que quoi Il dit quoi On a pas et quoi la, la partie il n'a voulu poser des questions négatives seulement. Où oui. Il n'y a, de... a, a pas de questions négatives. Une question est une question. C'est et, et à toi de, de, de tourner la répondre, à ton avantage. Tu effectivement, effectivement. Ouais. effectivement, mais oui. si, si. Tu, viens mentir, tu viens mentir après, et puis tu te fous des gens, tu vas mentir si ta page là-bas. Il a raté, ça ce qui s'est passé? Il a les abonnés. Ah. Et même si. Moi, il les désabonne. Et puis, il est signalé encore. Mais vous, le président <rire> de la République, <rire> même quand il fait interview, on lui pose des questions sur ce qui ne va pas. C'est pas si parce qui que va. Que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Non, mais c'est surtout que si c'était pas négatif, si en tout cas, il n'y aurait pas de polémique. Donc, pas d'émission. Non, mais déjà, c'est des choses qui ont déjà fait Donc, là, avec du recul, je pense qu'on a eu Tiesco ici qui s'est défendu, on a eu Bien des sûr. gens, on a eu Macrosso, qui comprennent le jeu. Peut-être qu'il n'a pas compris le jeu de l'émission, mais le but, euh, ben et puis je, pense je pense que ça lui a été clairement expliqué, il a déjà revenir, participé à cette émission, pub, donc je crois que... On revient juste après la paix. Merci. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. Pourquoi je dis je produis en haut puis je produis encore Parce que quand je suis allé sur Internet, c'était oui. pour chercher garçon voilà. et un artiste pour produire. Voilà. J'ai tombé sur le bon et je me suis accroché. Tu vois du un quoi, c'est ça? Voilà. Tout... Alors en fait, même de son vivant, oui. il a expliqué que effectivement les Ivoiriens sont en train de tenter, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends? Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter.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 Moi, je suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Là. Abusez, levez-vous. C'est son péché mignon. Pourquoi laisser sa paix C'était pour enlever les choses. Mais vous êtes son... Un... Ah, oui, un... je suis son péché mignon. Ah bon ah. Oui. ah bon oui. Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends non, les gens, les 500 000. En alors, fait, j'étais, j'étais. Mm -hmm. Tu vois non Alors, tu vois Sony mm -hmm. Dans la vie, mm -hmm. de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo Boté, j'ai entendu ton message. Monsieur le procureur. Monsieur le juge. Alors, euh, monsieur le juge, oui, euh, je, je, je, je, je tenais à dire encore, parce que je vois des commentaires qui disent euh, il a le droit de parler en baoulé. Je pense que c'est parce que ces personnes comprennent baoulé. Parce que si tu ne comprends pas baoulé et qu'on invite quelqu'un et puis il parle en baoulé, et je pense pas que tu vas aimer. Non, tu vas aimer. Pas de problème avec tes maintenant, parents. Maintenant, le problème, c'est que depuis le début de, de, du procès, c'est vrai qu'on n'avait pas de réponse. Quand l'observateur dit qu'il est né en France, ce n'est pas que, respecter que les, gens, les, gens, les, gens, les gens Les gens qui le. Voilà. Donc, c'est vrai que l'émission se veut être drôle, rigolo, mais en même temps, il faut savoir rester sérieux ben oui. et respecter les auditeurs. Et c'est ça, c'est ça. Voilà. Nous, on n'a pas chassé. On aurait pu arrêter l'émission, mais si tu ne veux pas le. D'ailleurs, les... on va prendre une réaction pour voir. Allô ah. Allô? Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Et bonjour. C'est quel nom, s'il vous plaît? Non, c'est monsieur Nakro. Bon, maître Nakro, vous avez si, Grand Bassam. Maître Nakro, on vous écoute. <rire> euh, bon, c'est un peu accusé, mais accusé qui? Tu... C'est accusé vous. Voilà, vous accusé parce que. Oui? Voilà, monsieur observateur. Oui? Même s'il disait quand même des bêtises, même s'il disait des choses qui n'étaient pas vraies, mais aller jusqu'à couper l'émission parce qu'il a commencé à vous énerver. Bon, en tant que on n'a pas coupé l'émission, on a fait, on a une, pause. Voilà, a fait a une pause. Voilà, il y a la pub qui oui, s'impose. Mais la pause, c'est parce qu'il a commencé à vous émerger non, que pas, vous avez... Ce n'est pas vous... vous qui décidez, non, les, non. Pub. les pubs sont programmées non, monsieur. Non, alors, attendez, moi je... Non, en je... fait, ce que je dis, moi je ne dis pas que la... vous ne me disiez pas, c'est une pub. Mais je suis en train de vous dire que oui. vous avez dit, si oh. n'arrivait pas à, à vous prendre le sérieux, vous allez couper. Monsieur, oui, non, la monsieur... Après, ah, ça, vous avez mis la musique. est-ce que vous, attends, vous, attends. Vous, vous, au début du procès, non, vous comprenez quelque chose J'ai tout compris. J'ai suivi l'émission. Euh, vous, euh, vous, vous pensez que les réponses étaient cohérentes Non. Même si ce qui se dit n'est pas cohérent, oui? même si ce qui se dit n'est pas cohérent, mais quand même, euh, euh, euh, euh, vous ne deviez pas quand même couper. Attends, pardon. vous êtes en contradiction avec ce que de, vous dites. Vous êtes de quelle ethnie il me dit, dis, mais moi, -ce que, alors, de quelle il dit, dit, si, il c'est il dit, C'est dit, c'est dit, dit, il dit, dit, dit, il dit, je ne vous parce que quand, on invite, euh, quand un invité arrive, c'est pour que vous compreniez ce qu'il dit quand on lui pose une question. Mais quand on lui pose une question qui répond en baoulé, vous, qu'est-ce que vous retenez, vous retenez quand vous écoutez cette émission vous ne, vous ne retenez rien parce que vous ne comprenez pas le baoulé. Donc on lui demande de parler en français. Vous comprenez ce que je dis Si on invite quelqu'un qui parle bété, vous, vous comprenez bété, mais ce n'est pas tout le monde qui parle bété. Ce n'est pas tout le monde. Donc on lui demande de répondre en français pour que il y a plus de 60 60 ethnies en Côte d'Ivoire, donc parle en, au moins en français pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ce, ce qu'on lui demande. Mais c'est surtout que je vais ajouter que là, par exemple, dans dans le direct, il y a plein de gens qui disent un petit peu d'où ils suivent. Il euh, y a des gens du Congo, il y a des gens de de, de France, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens d'à peu près partout qui nous écoutent euh, et qui et qui justement ne sont pas euh, ne sont pas contents du fait qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'il se dit. Ensuite, j'ai vu qu'il y a énormément de messages aussi, enfin énormément. Il y a quelques messages qui disent euh, que le monsieur qui était à côté était son traducteur. Ce n'était pas son traducteur. Il n'est pas venu en nous en nous le présentant comme son traducteur. C'était son avocat. Voilà. Donc euh... et, et puis il faut préciser qu'on ne l'a pas chassé et oui, oui, et on n'a on a pas arrêté l'émission il a, y a une pause publicitaire, on fait la pause c'est lui qui a décidé de partir Voilà. Et puis parce je... qu'il a dit que, il a l'impression que les questions qu'on lui pose sont ici négatifs. sont à son, dé, voilà, à son négatif défendre, à ouais. à à, qui ne sont passé. pas à son avantage non j'explique aux auditeurs ouais, pour, pour qu'ils qu comprennent que c'est la raison et qu'il n'y a aucune chose positive dans, dans, dans, dans ce qu'on a dit on va prendre une réaction encore allô allô Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Landry. Maître Landry, on vous écoute. Oui, alors, je vais à euh, déjà pour vous accuser, vous, en fait. D'accord. Allez-y. Quand je dis vous, euh, vous, le juge Stony. D'accord. En fait, le problème, c'est que quand vous invitez quelqu'un, oui. c'est un jeu, comme vous avez dit. C'est un jeu. Donc, peu importe la posture de la personne. Au moins, c'est de la comédie. Ça peut vous agacer. Mais votre attitude, elle n'est pas professionnelle. D'accord. N'occupe de à une invité comme ça en direct. Déjà, enfin, quand vous dites que oui, on n'a pas chassé. Il y a une façon de chasser les gens. Si moi, je viens en tant qu'invité, vous me parlez comme ça, mais c'est sûr que je ne vais pas rester. Je ne suis pas votre enfant, ni votre petit frère. Je suis un invité. Mmh. Si vous pensez que euh, ma façon de m'exprimer ne vous convient pas, dans ce cas, on arrête l'émission, point barre. Mais vous n'avez pas à couper la parole à l'invité et puis le rappeler à l'autre comme si vous sortez de votre rôle de juge. C'est un jeu, comme vous avez dit. C'est de la télévision. Vous, voilà. vous Est-ce que vous comprenez l'émission le, le, quand même Vous savez... Bien sûr, l émission. L émission bien sûr, je comprends l'émission. L'émission consiste à permettre à l'invité d'expliquer les polémiques qu'on a vécues sur les réseaux sociaux. Donc, quand on vous pose une question... Vous vous donnez votre droit de réponse. C'est pour ça qu'il y a cette émission, c'est pour ça qu'on a fait ce, on fait un procès. On vous dit vous avez accusé de faire oui. ceci de cela. À partir du moment où vous dites on vous, on vous demande où vous êtes né, vous dites que vous êtes né en France, de la France vous êtes venu en Côte d'Ivoire, on peut trouver que c'est de l'amusement, d'accord. Mais quand on vous dit que vous avez été enfermé dans les toilettes par un fan, répondez. Répondez, non, en fait, euh, vous je pense que non, mais je pense ba, que on ne comprend pas là. Moi, je, ouais. attendez, moi, j'ai bien compris ce que vous, vous voulez dire. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Déjà, en fait, en fait, écoutez-moi. Oui, hein, déjà, je vais, je vais remettre quelque chose euh, au clair. C'est pas nous qui sommes réellement agacés. Nous, en fait, on est là. Donc quoi qu'il se passe, on va faire l'émission jusqu'au bout. La, les réactions qu'on qu peut avoir euh, sont la résultante des réactions qu'ils sont faites sur le live ou même des appels, puisque vous avez entendu, si vous avez écouté toute l'émission, vous avez entendu que oui, les gens oui. appelaient pour se plaindre, justement, du fait qu'ils prenaient leur temps, leurs unités, euh, leurs crédit pour ceux qui payent Internet euh, pour suivre l'émission et pour pouvoir écouter ce qu'ils avaient à dire. Et la plupart des gens qui ont, qui ont appelé, à la base, étaient pour observateurs. Et c'est la réaction qu'il a eue qui n'a pas plu aux auditeurs. Donc c'est pas nous que ça agace, nous qu'on nous respecte ou qu'on ne respecte pas, on vient, on fait notre travail quoi qu'il arrive en fait. Donc eh, la eh, pause eh, qu'il y a eue, euh, c'est lui qui a décidé de partir. Nous on a fait une pause pour pouvoir lui dire et lui montrer en même temps les messages qu'il y avait dans, dans le dans le direct, pour eh, lui eh, dire eh, que vos audite tes, tes auditeurs, tes fans sont déçus et ont envie d'entendre ce que tu as à dire. Donc, si après il a pas envie de rentrer dans le jeu et qu'il veut continuer à, à faire ça, c'est pas intéressant ni pour nous ni pour vous en fait. Et Caprice, pour, pour, pour répondre à l'auditeur, je pense que euh, dans un tribunal même, si vous ne parlez pas français, il y a des traducteurs. Il y a des traducteurs, oui. Vous comprenez que Si vous ne parlez pas français, il y a des traducteurs qui peuvent. Mais là, l'accusé, la, en l'occurrence, il parle bien français. Parce mmh. que les vidéos qu'on a vues, c'est des vidéos qui sont en français. On parle sur ces vidéos, on fait ressortir ces vidéos. Soit. De un, tu ne veux pas répondre. Et depuis le début du processus, tu ne veux pas répondre en avance. Moi, j'ai dit ici mmh. qu'il ne faut pas rester. Et vous avez bien compris, il ne faut pas rester sur l'attitude. Il faut poser les questions. Après, nous, on aura les réponses. Mais ce que le juge a demandé, c'est de parler, de faire l'effort de parler en français. Même Didier Congélateur. Qui ne comprend pas français, quand il vide dans des télés, il fait l'effort quand même de parler en français. Oui, puis... C'est pour vous dire que c'est ça en fait le, le truc. Maintenant, soit vous ne voulez pas parler en français, vous voulez rester dans votre rôle, euh, faire autre chose. Quand c'est comme ça, on, est, on a eu à préparer l'émission avant, on nous dit mmh. et puis on sait. Mais quand on lui a demandé, il a dit, il a sa stratégie. On lui a dit, mais quelle est sa stratégie Nous on s'adapte. Non, non, j'ai ma stratégie. Et ça c'est une stratégie qu'il ne nous pas. et arrivé à un certain moment. Nous, on respecte nos auditeurs. On a dit, si vous voulez pas faire l'émission, euh, ben écoutez, on arrête. On arrête. Et, oui, et, oui. et, et, ben, voilà. Est-ce que là, je peux intervenir ou pas Allez-y. Allez voilà. En fait, ce que je vous dis, hein, moi, encore une fois, c'est pas sur le contenu de l'émission. L'émission, mmh. il y a un conducteur. Bon, je pense que, avant l'émission a été briefée de comment cela va se dérouler. Moi, ce que je parle, c'est juste de la psychologie. Un invité qui ne rentre pas dans le jeu... C'est à vous, en tant qu'animateur ou chroniqueur, de l'emmener à votre dans le jeu. Mais c'est ce qu'on va faire. Il, est, est il au bout de 40 minutes, champion. Ça. ça veut dire qu'on n'a pas l'émission. Non, mais ce que je vous dis, c'est quoi Ce que je vous dis, c'est quoi C'est qu'on ne retient que la tache noire qui est dans un tissu blanc. Même s'il est resté pendant 40 minutes et que ça s'est bien passé, mais, mais votre sortie, ce que vous venez de faire ça a gâché toute l'émission. La preuve, il est parti. Comme quoi La voilà, preuve, il est parti. Quelle sortie La oui. preuve, il est parti. Quelle sortie non. Comment Quelle sortie avant, avant de partir, vous savez ce qu'il a dit. Non, on ne va pas ça. Non, dans pas de ça. la, pas de pas la sortie. Il a dit, dit. Le, le, Monsieur, Monsieur, lui le, le dit, la parole et lui dit, on se respecte, je vais vous dire la vérité, ne vous foutez pas des gens. Même, même, même, même, même le verbe « vous foutez des gens », Je ne dis pas ça. Je ne dis pas aux gens, ne vous foutez pas des gens. Il faut respecter oui, monsieur, mon il faut respecter... Les vous les avez dit... Mais si, mais si... Non, mais dans tous les cas, dit, dans tous les cas... cas non, non, non. Je ne pas vous écoute. Regardez pas, une personne... Monsieur, monsieur le juge, c'est oui. le juge, le juge, je dire ça. Non, On est non, dans les même... de Non, Non, non, non, non, non, non, non, non, c'est non, jeu non, non, non, non, non, non, non, le, bon, juge, attendez, le juge attendait. Non, le juge dans tous les cas, bon. quand il en a, il en est venu à dire ça, encore une fois, je le répète, c'est à la suite de tous les messages d'auditeurs qui se plaignaient et d'appels d'auditeurs qui se plaignaient justement le de, son, de son comportement. Voilà. Et pour ceux qui dans le live viennent parler en disant que euh, quand c'est Fjord de Björn, on ne se plaint pas. Même Fjord de Björn, le jour où on l'a reçu, euh, a fait l'effort de parler correctement, même si ses, ses réponses euh, étaient plutôt vagues. En tout cas, j'ai pour faire les Résumé, j'ai fait le résumé de Fjord de Bjørn qui a parlé en français. Voilà. Voilà, merci. Bon, euh... C'est dommage quand même que cette émission <rire> se soit passée comme non, ça parce que nous écoutez, on, on avait bien envie d'entendre ce qu'il avait à dire et, et ses explications face ben oui, à Monsieur le Procureur ben oui. puisqu'on on est toujours bienveillant, je pense, dans, dans, dans notre je, travail. Je pense qu'il ne faut pas Donc que c'est vraiment dommage. Les, invités, voilà. les accusés pensent qu'on ne fait que ressortir ce qui est mauvais dans leur vie. Ben bien au contraire. On veut on veut juste savoir ce qui s'est passé, c'est tout. Maintenant, quand on vous invite, comme tous les invités qui sont passés avant lui, se sont exprimés en français et les auditeurs les ont bien compris. Voilà, tout le monde n'est pas baoulé, je suis désolé, j'aime bien les baoulés, j'ai beaucoup d'amis baoulés, mais euh, quand on vous invite, et puis c'est une émission quand même, euh, euh, rentre dans le jeu, ne joue pas le contraire du jeu. Voilà, c'est tout. Donc, Caprice... Enfin, c'est bien dommage. Euh, euh, monsieur le procureur, oui, monsieur, je, je, je sais que vous êtes un peu déçu, mais... Non, pas... non, non, pas du tout. Moi, j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Euh, après, ça... la Cour appréciera. Voilà, on, on, <rire> on vous connaît euh, en tant que très, très pertinent. Ouais, dans je pense questions. que peut-être mmh. c'est les questions aussi qui ont qu on voilà dérangé. Voilà. Qu on voilà. dérangé. Surtout quand tu as sorti le vocal. Non, mais je ne voulais pas, parce qu'en fait, c'est... le vocal oui, que Oui, mais as parce, sorti et, euh, et parce depuis... que c'est important de, de, de justifier ouais. qu'on ne on ment pas si les gens. Merci beaucoup beaucoup et puis... Euh à la semaine prochaine pour un prochain euh, dans un de, procès, en de français, meilleures en conditions. <rire> Vous avez suivi Accusé, levez-vous sur Trace FM. insultes, sincèrement de tout cœur. Tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Matin, hmm. On m'appelle au téléphone On me dit où tu es la Tina.